Quand tu as perdu le goût des choses, c'est le désespoir qui s'impose, et puis tu penses tu ne sais plus, au fond de toi tu es perdu. Alors te brûle le ventre et le cœur. Soudainement surgit la peur. Quelquefois les larmes des pleurs prennent la place du bonheur. Ça fait si mal, tu te demandes. Ce sont tes rêves qui se répandent. Alors tu t'accroches, tu t'attaches à des idéaux sans relâche. Alors tu cherches à être aimé. Qu'on à volonté. En espérant, mes à côté, tu te sens seul abandonné. Alors te brûle le ventre et le cœur. Soudainement surgit la peur. Quelquefois, les larmes des fleurs prennent la place du bonheur. Ça fait si mal que tu te Alors tu t'accroches, tu t'attaches à des idées au sans-roulage Les mots te semblent sans espoir Et tes yeux cherchent des regards Qui te disent que ce n'est pas trop Tu as ta place quelque part Mais les gens ne sont jamais les mêmes Quand c'est ta défaite que tu sèmes, Ils te laissent dans un petit coin Et peu à peu, t'éloignent en loin, oh, loin. Ce peut-être pour ton bien Ou parce que pour eux tu n'es rien T'as peur du doute, de la méfiance ta peur de perdre ta confiance Si vous êtes là, je suis d'accord. Mais qui es-tu Où viendras-tu Et je te crois, c'est dans la rue. C'est un peu ça. Être seul, ce n'est pas être vivant, être seul, ce n'est plus être vivant.